Et hey yo tout le monde c'est Terridil on se retrouve pour le succès perdu de recherche qui consiste à aller voir euh, l'affiche d'un homme qui est posé au sol dans la mission le portail du parasite. Donc on va commencer la mission dès le début on peut le faire dans absolument n'importe quelle difficulté et on va se diriger exactement là où je vais et euh, le succès devrait se débloquer assez facilement. Donc une fois que vous arrivez sur euh, l'affiche euh, que l'on cherche, vous zoomez vous dessus, vous, vous attendez, et le succès devrait se débloquer de lui-même. Je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu, viva l'eau